Hello est qui hello chicken j'espère que vous allez bien donc euh, bienvenue dans cette vidéo je vais faire le tag sans question chelou, sans question bizarre ou je ne sais quoi. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, je vous dis de rester pour la suite. Une, tu dors à la porte de ta chambre ouverte ou fermée Fermée. Emportes-tu des échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels Faudrait déjà d'aller dans des hôtels. Hein. Tu dors dans, dans les bordées ou pas vraiment fait Oups, pas vraiment fait. Là, j'ai un peu rangé pour faire un genre, mais voilà quoi. Utilises-tu des post-it J'ai essayé, mais ça ne marche pas. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser Non, je ne fais pas ça. Mais Je vais peut-être essayer, mais je crois que je ne les utiliserai pas. Donc, ça ne sert à rien pour moi. Tu préfères être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles As-tu des taches de rousseur Je suis noire. Souris-tu sur toutes les photos Ouais, quasiment. Franchement, je vais essayer de vous mettre des photos, mais ouais, quasiment. Quel a été ton plus gros caprice quand tu les marches quand tu montes Ouais. Un truc de malade. Des fois, je me dis, est-ce que tu es folle As-tu déjà fait ta petite commission besoin dans la forêt Oui, au bled Il y a deux ans. Putain, c'était horrible. Il y avait les petits beaux, les petits fourbis. J'avais trop peur que ça rentre dans mes fesses. Euh, et la grosse commission Ah oui, bah oui les deux, les deux. Moi je fais tout ouais. Danses-tu même quand il n'y a pas de musique Même s'il n'y a pas de musique, bah ouais La vase base. Mache-tu le bout de tes stylos et tes crayons, ouais, un truc de fou Ah ouais, j'adore Grail oh ouais, Avec les moyens du bord Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine Euh, toute seule Une, Moi, moi, avec zéro personne Quelle taille fait ton lit Aucune idée les gars, vraiment Quelle est ta chanson de la semaine est-ce ok de porter du rose? Bah oui, regardes-tu encore les dessins animés? Non, je. Non. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Film. My god, je regarde quasiment que des films d'horreur, j'en sais rien. Série, je vous aurais dit mes films, j'en sais vraiment rien. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais Ah bah ben, je vous dis pas. Je hein. sais pas. Je suis pas très fort en cachetant. Je demanderai à mon père, il cache bien les choses. Euh, que bois-tu en mangeant des, bo des boissons euh, du jus. Du, du, du, du. <rire> Allez, quelles choses manges-tu T'es nuggets. Aigre euh, douce. La base. La base. Euh, quel est ton plat préféré Africain, c'est euh, le coquille. Je vous mettrai une photo. Et européen. Péens Lasagne Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer Heck, La base derni, euh, La dernière personne que tu as embrassée. As-tu fait les scouts Non Poserais-tu dénudé pour des magazines Why not Ça dépend pour quel magazine A voir Quand étais-tu la, la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier à ma mère Euh, Non Jamais, enfin je sais pas, jamais, je crois que j'ai jamais fait ça euh, Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture euh, Non, ok peut-être, je ne sais pas As-tu déjà eu un PV pour accès de vitesse Non, j'ai même pas mon permis euh, Théorique Tomber en panne d'essence en voiture Non, je n'ai pas mon permis Ton sandwich préféré Comme euh, monsieur la base quoi euh, La meilleure chose au petit déjeuner euh, pff, Des muesli Avec des morceaux de fruits dedans et euh, un bon jus d'orange. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher Ouf, Ça dépend. Je veux me coucher à 22h comme je peux me coucher à 2h. Es-tu feignante C'est le trait de caractère qui me définit le plus. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween sorcière On ne faisait pas Halloween au bled. Hum, quel est ton signe astrologique chinois Je sais pas. Je ne sais pas, je suis Taureau, Donc, bon, dites-moi. Euh... Combien de langues peux-tu parler En français, j'essaye de l'anglais mais j'y arrive pas néerlandais. Euh, Es-tu abonné à un magazine Non. J'ai thune pour moi, je pas commencé à m'abonner à des magazines payants ou bref. Hein? Tuto Lego ou Domino, aucun des deux. Et tu t'es tu, putain, ma mère elle me le dit tellement de fois que je pense que bah, vous devrez lui demander.